ou pas côté loi pour former encore. <laughs> Désactivation. Désactivation. Yes. Au nom de Jésus. Désactivation. Mais c'est le mais c'est pour nous. Je dis, il va porter loi pour il encore. Qui sont Qui s'en dit Oh, Satan méchant. Ou bébé dans ah, la captivité pour le tout pour le toute loi ça ou dans Depuis jeudi, il a la porter le Saint-Esprit de Dieu dans Ah. Ah. Ah. Son toyo, son toyo, vine bataille. Yo réclame pour mon bon, li Elle li pote tout la n'an famille, li oui. Papa le bataille, quand peut-être li gon vette, venez, venez, non. venez, venez, venez, monsieur, venez, venez. Vene, que Oye, si kosek gen a paysan, depuis jodia, depuis jodia, ou pas pote loi pour famille encore. Le Saint-Esprit -E dit: mettez sous l'avion. Au nom de Jésus. Papa, Aïe, Papa, le, le déja lagu, déja. Il est déjà la Il Il Maintenant, désactivation en fait. Les fêtes. a ou gueule. saint y a la cause à y a la gueule. yali, yali. Yali, yali, yali, yali. y la tombe Yale Yale Lali. Monsieur Où oh! est-ce vous êtes Où est vous êtes Où vous êtes Yale Pour le loin, Il où est vous Pour me dire Code, code, code François. Code pas François. Code pas c'est François là. Pas c'est -ce François avancer. Que... Où là? Code quoi? Balon, balon, balon, balon, balon, balon.